Good morning à l'Edenish school aujourd'hui, je m'appelle Ramont de Khaïb ben Isaac et David Ben Fortuna, Ben Fortuna, Richard Raoud Ben Fortuna, Ben Fortuna. Et demain matin, c'est au Cité ou Cité Dune prochaine étude de Micha contacter le 5 minute éternel. Nous étudierons ce soir avec le David la finishlagel. La cra écoute Mishkena klu ta o miktsata. bebet din. hi limzonot une Mishnah qui vient continuer directement, la Mishnah précédente, c'est un peu la, la suite logique, conséquence réciproque, comme vous voulez, de la Mishnah précédente. Je rappelle d'abord deux points. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage comme en cas de divorce ou si elle devient veuve, qu'elle lui donnera... Qu prendra une certaine somme de ses biens, mais parce que la femme n'hérite pas de son mari. C'est les héritiers qui héritent du mari. Ça peut être ses, ses enfants, d'une autre femme, de cette femme, ça peut être ses frères, si elle a pas de... mais jamais la femme n'hérite. Mais, en contrepartie, le mari s'engage qu'en cas de séparation, il doit lui donner une certaine somme, en l'occurrence, la mort sous une séparation. Maintenant, on va dire par exemple, il s'est engagé de lui donner 200 000 euros, francs, comme vous voulez, chez, chez lequel, enfin bref. Euh, D'accord 200 000. Maintenant, la femme qui n'est veuve, elle peut, si elle veut, tant qu'elle décide de rester la veuve de son mari, elle continue à vivre d'une certaine manière comme si son mari était encore vivant. Elle vit dans sa maison, elle est nourrie par les biens de son mari, et c'est pas, pas déduit pour le moment de va D'accord Ouais, c'est un peu le principe, c'est vraiment comme ça, quoi. Elle est la veuve de Réhouven, elle reste la veuve de Réhouven, Réhouven continue à la nourrir. On avait appris... Précédente que dans ce cas-là, elle travaille, elle donne son argent, il est horrible, aux héritiers, en contrepartie, eux, ils la nourrissent avec les biens qu'elle a, et elle continue à vivre dans la maison de son mari, comme il lui écrit, que toi, tu seras assise dans ma maison, et tu seras nourrie de mes biens, jusqu'à que tu décides d'aller te marier. Le jour où elle décide d'aller se marier, alors, elle prend maintenant... Ça va, elle réclame qu'on lui donne les 200 000. Elle prend ça que va, elle leur dit salut, je vais refaire ma vie, ok. Il y a toutes sortes de discussions dans la camara. À partir de quand euh, la femme, ça s'appelle qu'elle est, euh, elle, elle a quitté le, elle c'est plus la veuve de, de son mari. Est-ce que si elle a connu quelqu'un d'autre, est-ce que si elle se maquille pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, Ou est-ce qu'elle doit concrètement se marier à trois dans la matin? Et elle, je ne sais pas comment c'est retenu pour la si la parole la race est jusqu'à qu'elle aille son mari concrètement. D'accord, donc pour le moment elle touche pour le moment là, les maisonnottes de son mari. La problématique de nos c'est de savoir est-ce que pour vendre les biens, est-ce qu'elle doit partir au bête din On avait vu une marque loquette. Tout d'abord, pour vendre, pour pouvoir se nourrir, tant qu'elle est la veuve de Réhouven, elle ne veut pas refaire sa vie, elle est là, elle attend pour les maisonnottes. D'après tous les avis, elle doit pas, elle a pas besoin de sortir se casser la tête, qu'on bête dignes, qu'on lui dise euh, mon mari l'a décédé, il, il avait tel bien, vendez-le parce qu'elle est en train de mourir de faim la pauvre, qu'on lui donne vite à manger, il n'est pas question de la faire attendre, d'accord C'est un droit qu'elle a. On a vu mais cependant si elle doit récupérer les fameux 200 000 de la K'tuva, qui sont l'Ikar K'tuva de Madame plus la, la Tosefet K'tuva, alors, on avait vu une marque loquette sur ça entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon a dit Ah non, si tu veux prendre le tout à tout va, là il faut que tu ailles au bédine, il y a une procédure. Et Chachamim ils ont dit Non, un homme quand il se marie, il est tellement, il choit tellement, je ne sais pas comment on dit mais Khabev, sa femme, tellement, il, il a choisi tellement, qu'il s'engage à, à ce qu'elle prenne ce qui lui revient sans qu'elle ait besoin de, de se rabaisser. Et de, de partir au bedin pour se battre et récupérer son argent. Partir au bedin, c'est pas grave, c'est partir au tribunal. D'accord Donc, en fait, il a, il a donné le droit à plein pouvoir qu'elle pourra vendre les biens. Comme ça, c'est inclus. On va voir sur ça deux points dans de notre Mishnah. La première partie, d'abord, ça va être de nouveau, en rapport avec la marlokette de c'est plus tellement précisé, mais c'est comme ça que c'est expliqué. Une situation où la femme, elle vend une part de Saktuba elle peut la vendre, elle peut la donner en saisie à quelqu'un d'autre, elle peut en faire cadeau à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on a ici la veuve de Réhouven. Elle est là pour le moment, elle reçoit les maisons d'autres. Après, ce qu'elle a fait, cette femme, c'est qu'en théorie, Réhouven, il avait dit qu'elle avait, il allait lui donner 200 000. Elle devait récupérer 200 000. Le jour où elle décide de prendre la et de quitter le, ne plus être la veuve de Réhouven, parce partir faire sa vie, elle devait récupérer 200 000. Ce qu'elle a fait, elle, c'est, on va dire, on va prendre un cadre. Ouais, un exemple, elle a donné 50 000 à quelqu'un d'autre, elle avait sa nièce qui devait se marier, qui avait pas un rond en poche, elle a dit allez je te fais cadeau de Maktouba que je dois recevoir 50 000. Ce qui se passe c'est que, en faisant ça, dès qu'elle prend, ça s'appelle qu'elle a déjà pris un petit peu de Saktouba, dès qu'elle prend un petit peu de Saktouba, alors il y a une certaine discussion, Le premier vie de la il pense qu'elle ne reçoit plus les maisonotes, elle a commencé à prendre Maktouba, et si elle ne reçoit plus Maktouba, alors, elle ne pourra plus récupérer. Elle pourra plus maintenant, elle devra nécessairement récupérer les 150 000 restants et quitter la maison de son défunt mari pour aller vivre toute seule. Et en plus de ça, elle ne pourra même plus vendre la suite sans bête digne. Et cette avis-là, c'est Shimon. D'accord Et Chachamim, ils disent « Non, il n'y a aucun problème. Elle peut encore continuer. Euh, » Elle continue à récupérer ses mésonotes. Il y a deux Ramim Sur sur deux points. Ils nous disent que d'abord, si elle a pris jusqu'une petite part de sa somme, elle doit recevoir les mésonotes. Et de toute façon, elle peut toujours continuer à vendre sans, se concert... euh, sans, sans aller au Bet-Din, parce qu'elle a un plein pouvoir pour récupérer tout son argent sans Bet-Din. D'accord On fait ça d'abord dans les mots, et après on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Vous avez compris l'idée C'est très simple. C'est-à-dire qu'en deux mots, la femme, une femme qui vend une partie de sa ktouba, qui la donne, qui fait cadeau, qui la vend, peu importe. Ça va être précisé de plusieurs manières, mais c'est le même principe. Elle se sépare d'une partie, de, elle, veut, elle, elle, elle elle, commence à prendre une part de sa octuva. Dès qu'elle prend une part de sa octuva, selon Rabbi Shimon, c'est fini. Elle ne reçoit plus les mesonotes. Elle ne recevoir que ça maintenant. Le, la dot concrètement qu'on doit lui rendre, les 200 000. Et maintenant, elle n'a même plus le droit de vendre son bedding. C'est très extrémiste. C'est Rabbi Shimon qui le pense. Khamim nous dit non, aucun problème, elle continue à vendre maintenant son beddine, elle continue à prendre une maison et à vendre son beddine. Concrètement, ça va être exprimé de trois manières. Je vous ai introduit d'abord, très rapidement, vous vous rappelez que quand on s'engage à écrire une y a le minimum imposé par Khamim, 212. Et en plus de ça, il y a une faite que chacun il rajoute, y rajoute sur sa, pour sa femme, combien elle était riche, combien il, valait, il a voulu la choyer, combien il a voulu lui donner, de la valoriser en plus. Et ça, c'est la Tosefet Ktuba. sur ça, la Misha, elle va me prendre à chaque fois plusieurs cas. On commence avec Mahra Ktubata. Elle a vendu Saktuba, c'est-à-dire le 212. Omiksata même une partie de 212. Et donc, elle a encore toute une partie à récupérer, qui peut être le complément jusqu'au 200, plus, en plus, arriver jusqu'à la Tosefet Ktuba. Ou encore Mishkena Ktubata Omiksata. Ce qu'elle a fait, c'est pas qu'elle a vendu Saktuba à quelqu'un d'autre, mais qu'elle a été même à quelqu'un d'autre. Elle a donné en gage à quelqu'un d'autre. Genre, elle est partie voir. Quelqu'un qui a prêté de l'argent, il lui dit écoute-moi, prête-moi tout de suite, j'ai besoin de, de 50 000, et je te mets en machcon, je te mets en gage sur le je, je, mets un, je, te mets, je te mets un droit de saisie sur le sur Maktuva au cas où je ne te rembourse pas jusqu'à telle, telle date. Donc elle t'a mis une part de Saktuva ou toute Saktuva de nouveau. Ou bien encore Natnac tu au Elle a donné Saktuva à quelqu'un d'autre ou même une partie de Saktuva. Et ben dans tous ces cas de figure, c'est fini. L'ultime corps est et la Din, elle ne pourra plus vendre. Elle ne pourra vendre le reste. Elle ne vendra le reste que bébette Din, que en se concertant d'abord d'aller avec le d'inde. Et comme nous dit le porte, ça, Rabbi Shimon, au Rabbi Shimon, d'accord. Deuxième partie. Et par contre, chachami, mi Bacha mi, moi pense que non. Mocheleti a fait et arba, Bacha mi shapor pour vendre même quatre et cinq fois si elle veut ou mochelet limzonot. Elle pourra même continuer à vendre à. Ah, Excusez-moi, je suis parti trop vite. Elle pourra vendre même 4 et 5 fois, encore en 4 parties, 5 parties. Elle continue à avoir, comme nous dit le porte à filer Elle peut vendre en partie, en morceaux, en tronçons, et même mieux que ça. Elle pourra même encore vendre pour récupérer la maisonnote chez le Ibda maisonnotea. Elle n'a pas encore perdu son droit de récupérer les, euh, les maisonnottes, le fait d'être nourrie par les biens de son mari. Autre point qui est écrit dans la Mishnah, c'est à moitié lié à la phrase d'avant, mais aussi c'est aussi une halakha indépendante, qui veut dit que chaque fois qu'une femme elle vend des biens pour récupérer, pour se faire nourrir, ça va même d'après Rabbi Shimon. Elle est, quand elle vend des biens, elle doit écrire que les maisonnottes machanti en précisant sur le contrat de vente, qu'elle vend ce bien pour se faire nourrir des maisons C'est... Quel est l'intérêt de dire ça Une seconde, ça m'échappe. Et les Quel... maisons-notes m'achanatites et d'aïn. Chello yomro, cheiro yotanit, cheiro yotanit, maisons-notes. C'est juste pour son... C'est une histoire de se blanchir... Que, que lorsqu'on veut les dire, elles vont, lorsque les héritiers vont venir réclamer, ils, ils vont dire, mais t'as déjà donné, on t'a déjà payé. Qu'elle dit, non, pas du tout. Tout ce que j'ai vendu, c'était juste pour me faire nourrir. J'ai gardé toutes les, toutes, toutes les, toutes les, les, les reçus quoi. D'accord Maintenant, à part ça, autre halacha. Ou grousha, lotimkor et la bébé Une divorcée, par contre, elle ne pourra vendre toujours que pour le bébé J'explique, c'est une halacha qui est essentiellement d'après Khachamim, pas d'après Rishimon. Parce que. On avait appris que la femme, la veuve, elle le vend sans se concerter par le avec le Bédine, mais directement en plein pouvoir. D'une part parce qu'elle doit être nourrie et qu'il n'est pas quasiment la laissé avoir faim. Donc le mari, il a donné, le, a priori quand il s'est marié avec elle, il lui a donné un plein pouvoir pour qu'elle puisse, qu puisse vendre et se nourrir. Et même mieux que ça, même selon Chachamim, même pour récupérer sa dot, sa va alors, il lui a donné un plein pouvoir, qu'elle puisse le vendre pour ne pas qu'elle ait besoin de s'humilier, de, de se rabaisser à partir au bedin. Ça, un homme, il se soucie du caveau de sa femme que lorsqu'il décède et qu'elle reste avec son caveau. mais lorsqu'elle divorce, il n'a aucune pitié pour elle. Et de ce fait, une grouchant, une femme divorcée, elle n'a aucun, aucun droit de vendre quoi que ce soit sans se concerter avec le bedin. Elle est obligée d'aller vendre avec, en se concertant avec le bédine, parce qu'elle fait un droit de saisie, et le mari, il n'a aucune pitié pour elle, donc, elle doit forcément partir, avec le, euh, partir au bed-in pour pouvoir récupérer son argent. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la salle cela.